Je suis Aurore, coach en orthographe. Oh, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Retrouvez-nous. Tous les deux Tous les 15 jours pour une leçon de français courte mais efficace sur les différents sites et pages de Ségos Waouh C'est pas vrai, gosse. Oui, oui. Bah Je m'y attendais pas comme ça de retour de vacances. Pas Ségos oui. quoi ah, est On bon. est très très contents. C'est qui Ségos C'est un pote à vous, non Non, pas, pas exactement.